Je vais, je vais juste essayer d'apporter un peu d'éléments sur ces formes. Effectivement, la majorité des hypersensibilités à la vitamine D sont, sont transitoires et précoces, mais on a, on a maintenant un peu plus de, de notions et d'éléments sur des formes qui durent tout au long de la vie. Alors J'espère juste que tout est visible. Donc, ça, c'était juste un, un schéma que tout le monde connaît bien. En général, c'est avec ça que je commence le topo qui est tiré des pas à pas en pédiatrie et de cette partie qui avait été rédigée par Agnienhardt sur les hypersensibilités à la vitamine D qu'on va retrouver dans les hypercalcémies de l'enfant avec le premier paramètre d'intérêt pour essayer de caractériser ces hypercalcémies qui est la parathormone et qui dans le cas des hypersensibilités à la vitamine D va être adapté dans les valeurs basses de la normale ou euh, franchement euh, diminuer, surtout quand les calcines sont élevées. L'hypersensibilité à la vitamine D en 2021, finalement ça va être un phénotype et pas une maladie, ça va être un élément de phénotype qu'on va trouver dans différentes maladies avec plusieurs causes possibles, transitoires ou euh, qui durent, et donc qui vont constituer une, un ensemble d'éléments qui vont être liés aux conséquences pathologiques d'une prise de vitamine D à dose adaptée. C'est pas un surdosage, c'est des doses qui sont normales, mais c'est un organisme qui réagit mal à ces doses qui sont normales. Et donc les hypothèses qui avaient été initialement évoquées étaient soit un défaut de régulation du métabolisme de la vitamine D, et on va voir qu'on a un peu maintenant des éléments dans ce sens, soit une hyperactivité du récepteur de la vitamine D, une espèce d'hyper-réponse hormonale. Et là, on commence à avoir des éléments aussi. Donc, comme on l'a dit, dans la majorité des cas, heureusement, c'est quelque chose de transitoire, qu'on va trouver en particulier en période néonatale et chez des enfants des prématurés. Mais dans une minorité de cas, ça va être durable jusqu'à l'âge adulte. Et on va même voir réapparaître ces phénotypes chez le sujet âgé qu'on recommence à supplémenter. En général, les adultes prennent moins de supplémentation, sauf quand ils arrivent au troisième âge. Et donc... Euh, il va être important d'essayer de séparer le grain de livret et de repérer les patients chez qui, effectivement, il ne va pas falloir remettre des vitamines. La prise en charge de ces patients, je ne reviens pas dessus. Au départ, c'est essentiellement une prise en charge qui est symptomatique. Avec effectivement euh, éventuellement des thérapeutiques complémentaires euh, qui sont soit spécifiques de l'hypercalcémie. Hein, dans certains cas, il y a des bysosonates qui peuvent être utilisées. Euh, et puis euh, des thérapeutiques un peu plus spécifiques comme le fluco ou le kétoconazole dont on a parlé. Et je parlerai en fin de topo peut-être euh, d'une thérapeutique innovante qui viendra le jour dans les années à, à venir. Bien évidemment, les mesures de base, c'est l'édiction de la supplémentation, donc l'arrêt de tout apport en vitamine D, au moins transitoirement. Et puis, on associe habituellement la protection solaire, même si on sait que finalement, ce n'est pas forcément la protection solaire, surtout dans nos régions, qui va changer vraiment la donne. Donc, l'objectif du topo, enfin, en tout cas, ce que je m'étais fixé, c'était pour vous d'être capable de citer les principaux gènes qui sont associés actuellement au phénotype d'hypersensibilité à la vitamine D et de pouvoir repérer chez vos patients les éléments qui vont devoir vous faire penser à ces formes, on va dire, chroniques. Et donc, pour le plan du topo, on va partir de la maladie Princeps qui est le déficit en vitamine D24 hydroxylase et puis on élargira un peu au transport de phosphate et on va partir on va parler à la fois de génétique et à la fois d'explorations spécialisées euh, qui se sont développées ces dernières années avec le dosage de métabolites spécialisés de la vitamine D. Comme on a vu ce matin, il y a plein de formes de vitamine D différentes, il y a plein d'analogues différents, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Et donc, euh, finalement, on est capable maintenant de donner autre chose que la 25 et la 1,25, et ça va pouvoir avoir un intérêt en pratique clinique. Donc, la première maladie dont je vais parler, c'est une maladie découverte assez récente, hein, ça a une dizaine d'années euh, à peine. Donc, la publication principale, c'est celle d'une équipe allemande de Munich. Et donc, ce sont les mutations du gène cyp 24 a 1 qui est représenté ici. Alors, je vais essayer de prendre mon pointeur. Euh, ici, et qui est en fait le gène qui va coder la 24 hydroxylase. Donc si on reprend la vitamine D apportée par l'alimentation ou synthétisée au niveau de la peau, activée en deux étapes pour faire la 25 et la 1,25 25 OHD. C'est cette 1,25 qui agit sur le métabolisme principalement, c'est la plus active, avec les effets sur la calcémie, la phosphatémie et le rétrocontrôle sur l'appareil mode. Et puis, le, le, le gène le plus important, le, le gène le plus activé par la vitamine D, c'est CYP24, qui lui code l'enzyme qui dégrade la 1,25 et la 25 pour l'empêcher d'agir et empêcher son accumulation toxique. Il y a éventuellement, effectivement, aussi un, un branchement avec le métabolisme du phosphate, dont je vais plutôt reparler tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont publié, cette équipe allemande ils ont, ils ont publié dans deux groupes d'enfants. Un groupe d'enfants avec ce qu'on appelle une hypercalcémie infantile idiopathique, qui n'est pas un terme qui est très intéressant puisque c'est des c'est des maladies qui s'expriment aussi chez les, chez les adultes, hein, au final. Euh, et puis, un groupe d'enfants chez qui on avait suspecté des intoxications à la vitamine B. Donc, ils avaient tous des hypercalcémies symptomatiques avec un effet sur la croissance, une polyurie, un euh, peu tous une hypotonie, presque. Euh, la néphrocalcinose qui était présente chez tous ces enfants également. Et donc, quand on regarde leur bilan biologique, ils avaient tous présenté des épisodes d'hypercalcémie sévère euh, avec une PTH supprimée adaptée. La PTH est baisse bien en réponse à cette élévation de la calcémie, donc ce n'est pas la parathyroïde le problème. Et puis, au décours de cet épisode, des calcémies qui sont soit sur la valeur seuil supérieure, soit normale. Par contre, chez ces enfants, on a toujours une PTH qui reste basse, Alors, sauf pour ce dernier qui est ici. Et c'est probablement ça le meilleur marqueur, je vais le redire pendant tout le topo, de ces formes chroniques d'hypersensibilité à la vitamine D auxquelles il va falloir faire attention, et ce même si la calcémie est normale. La calciurie, elle est fluctuante, donc là c'est un graphe issu de la publication, la calciurie, elle est fluctuante, elle est tantôt élevée, dans la majorité des cas, tantôt complètement normale, et si on regarde la calcémie, elle va fluctuer sur la valeur supérieure. La PTH qui est représentée par cette courbe en bas, on voit bien que c'est la seule qui reste tout le temps basse, tout le temps anormalement basse. On n'est pas censé avoir une PTH inférieure aux valeurs limites quand tout va bien. Si on regarde les dosages de vitamine D maintenant, eh bien, dans le groupe où on suspectait une hypercalcémie infantile idiopathique, eh bien, les concentrations étaient normales. donc Ça répondait bien aux critères de mal répondre à une quantité normale de vitamine D. Et si on regarde le groupe intoxication, bah forcément, vu qu'on suspectait une intoxication, les concentrations en aiguë elles étaient très élevées. Sinon, on n'aurait pas suspecté de diagnostic. Quand on regarde euh, les patients qui ont euh, les 1,25, ben la 1,25 elle est normale, euh, ici, en vert, euh, quel que soit le, le patient, quel que soit l'état, elle est rarement augmentée. Donc, finalement, ce n'est pas forcément un, un critère très intéressant parce qu'il faut savoir que tous ces patients ont une mutation, et donc ils ont tous une maladie génétique, une métabolisme. de la Donc on voit que le phénotype, il peut ressembler à une hypersensibilité classique, sauf au décours où on garde un seul critère pathologique, un seul critère qui doit attirer l'œil, c'est la PTH basse. Comme on n'avait pas forcément de, de, de moyens de, de, de distinguer, de comparer à la population tout dans cette étude-là, on avait fait un autre travail, on avait repris tous les patients qu'on avait reçus. Suspect d'hypersensibilité à la vitamine D, on avait repris les données cliniques et biologiques, surtout, et on avait essayé de voir si on trouvait des différences dans le phénotype biologique des patients sans mutation, c'est le groupe A, avec une mutation biallélique, puisque c'est une maladie autosomique récessive, il faut une mutation pour chaque, sur chaque allèle pour être malade, ça c'est le groupe B, et les patients hétérozygotes avec une seule mutation, groupe C, et on avait aussi ajouté à notre comparaison les parents. De ceux du groupe B, donc qui n'ont qu'une seule mutation, mais qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de problème d'hypercalcémie. Et cela, c'est le groupe D. Donc, si on regarde la calcémie, bah, ils ont tous des calcémies qui sont élevées. Il n'y a pas de différence significative entre les trois groupes de malades. Bien sûr, il y a une différence avec les apparentés qui ne sont pas malades, c'est logique. Et on a la même chose avec la PTH, qui est normale chez les apparentés sains et qui est basse, quel que soit le groupe de malades. L'1 à 25, c'est un peu le bazar. Elle est limite plus haute chez ceux qui n'ont pas de mutation que chez ceux qui en ont une. Et puis, elle est, plus, elle est particulièrement élevée chez les hétérosigètes. Donc, au final, ces trois critères-là, ils ne permettent pas de vraiment suspecter qui va avoir une mutation qui va pas en avoir. D'où l'intérêt de développer des nouveaux biomarqueurs spécifiques de cette maladie, des le système vitamine B24-hydroxylase. Et pour ça, on s'est intéressé aux premiers produits de dégradation de la vitamine D. Donc pour commencer, la vitamine D1,25 va commencer à être dégradée en produisant de la 1,24,25. Mais cette 1,24,25 est en quantité qui est extrêmement faible et puis elle est moins stable euh, parce qu'elle est moins liposoluble que les autres molécules et du coup, elle est extrêmement difficile à doser. Donc, Finalement, on s'est rabattu sur la 24,25 qui, elle, est en quantité beaucoup plus importante et qui dérive de la dégradation de la 25-OHD. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un dosage euh, substrat sur produit. Donc, on dose la 25 sur la 24-25, et on calcule un ratio. Si on a un blocage enzymatique, en théorie, on augmente la quantité de substrat et on diminue la quantité de produit, donc le ratio augmente. Et donc, ça, c'est ce qui a été fait euh, dans différents groupes de patients. C'était un travail euh, qui avait été présenté par un congrès sur les, dans un congrès sur la vitamine D par notre collègue canadien. Euh, Martin Kaufmann, et donc on montrait chez des patients sains sans mutation que la concentration de 24-25 elle, elle est proportionnelle à la concentration de 25 OHD, et donc on a à peu près une droite. Si maintenant on dose la 24-25 chez les patients qui ont une mutation biallélique de CYP24, eh bien, elle est constamment effondrée, quelle que soit la quantité de 25 OHD. Si on regarde les patients sans mutation ou avec une mutation avec ils produisent de la 24-25 et donc le ratio est normal, ce qu'on a publié dans notre cohorte. Vous voyez qu'ici, les deux premiers graphes, c'est la 25 et la 24-25, on voit déjà des différences, mais plus intéressant, on fait le ratio des deux et on voit ici que le ratio il sort extrêmement significativement par rapport aux autres groupes. Donc, on a vraiment un marqueur qui signe la maladie. La seule exception, c'est qu'il euh, faut se méfier chez les patients insuffisants rénaux. Euh, donc ça, c'était 10 patients insuffisants rénaux euh, terminal adultes qu'on avait pris euh, euh, dans la sérothèque de l'hôpital. Et on voit qu'ils ont un ratio qui est artificiellement augmenté. Et ça, c'est principalement parce que si 24, il est exprimé par le rein, donc quand on n'a plus de rein, eh bien, on ne produit plus euh, de 24-25 euh, d'hydroxyvitamine D non plus. Mais autrement, dans, chez l'ensemble des patients qui ont une la fonction rénale normale, c'est un marqueur d'intérêt. L'autre souci, c'est forcément chez les patients qui sont très carencés en 25 OHD. Quand on est très carencé en substrat, on ne se permet pas d'en dégrader. Donc, À quoi ça peut servir en pratique clinique eh bien, Là, je vous avais illustré par deux cas cliniques, deux patientes, une de 6 mois, une de 1 un an, avec un phénotype d'hypersensibilité à la vitamine D. Donc, Dans les deux cas, une hypercalcémie avec une PTH basse, des dosages de vitamine D 25 et un 25 qui ne sont pas très, on a vu, ce n'est pas très sensible, c'est pas très intéressant. Donc, je vous laisse vous faire votre, votre idée sur laquelle va avoir une, la maladie et laquelle ne va pas l'avoir, ou s'il est deux longs. Et donc, quand on fait le séquençage, eh bien, on trouve des variations. Donc, on trouve une variation homozygote chez la patiente A, qui est une patiente de Nantes de docteur Alain Lodet, et on va trouver deux variations hétérozygotes composites chez une patiente de Guénel rousset qui est également à Nantes. Et donc là, parfois, on est un peu embêté en génétique quand on trouve des variations rares. On ne sait pas forcément dire si c'est euh, des mutations ou si c'est juste des polymorphismes, si c'est bénin ou si c'est vraiment pathogène. Et donc, euh, ben, bah, on cède un peu euh, des données de la littérature. Et en l'occurrence, euh, cette variation, le signe 409 sérine, c'est une mutation récurrente, ça on le sait. Et les deux autres mutations, bah, on ne savait pas trop ce que c'était. Et donc l'intérêt, c'est que chez ces patientes, on fait le ratio. Il est euh, anormal chez la première patiente, tout est cohérent, elle a bien un déficit en vitamine D24 hydroxylase. Et la deuxième patiente, elle a un ratio qui est normal. Et donc en fait, ce sont des polymorphismes et elle n'a pas cette maladie. Elle a autre chose que je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Autre illustration, cette fois-ci pour vous montrer en plus qu'on sort de la pédiatrie, c'est un homme qui a une trentaine d'années et qui a une néphrocalcinose qui a été découverte au décours d'un épisode d'hypercalcémie aiguë. Comme c'est un adulte, on a pensé en premier au cancer et donc il a un bilan onco qui est normal, donc une recherche d'hypercalcémie par qui est négative en particulier. Mais quand on reprend l'interrogatoire, on a une notion de syndrome polyuropolydipsique depuis de très nombreuses années et donc, quand on fait son bilan phosphocalcique, même à distance de l'épisode d'hypercalcémie, il garde une calcémie à la limite supérieure et il garde surtout une PTH qui est basse. Je vais revenir sur le dosage de la 24-25, je note la question. Et donc, quand on fait l'étude génétique chez ce patient, on trouve une mutation hétérozygote classique, récurrente. mais on se dit que quand même, il a un phénotype qui colle bien. Alors, on fait le dosage du ratio et il revient très augmenté à 172. Donc là, le généticien, il se tape sur les doigts et il se dit qu'il a loupé quelque chose. Et en reprenant les données de séquence, effectivement, il y a une deuxième mutation qui est un peu plus difficile à voir et qu'on a identifiée. Et donc, ce patient, il est bien hétérozygote composite, et il est bien malade, et il a bien de mutations. Donc, ça nous aide, ça vous aide, vous, à poser le diagnostic. Ça nous aide, nous, à interpréter les données et ça nous aide, nous, à être sûr qu'on n'a pas mal fait notre travail. Donc finalement, euh, quand je vous présente ça, vous allez me dire que l'analyse génétique, elle ne sert plus à rien puisque le, la biochimie suffit. Alors oui et non, parce qu'il y a d'autres causes d'hypersensibilité à la vitamine D d'origine génétique qui ont été identifiées, et notamment au niveau du, transporteur rénal, euh, du, du transport rénal du phosphate. C'est une publication de la même équipe euh, qui, qui date de 2016 cette fois-ci. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait un branchement entre le métabolisme de la vitamine D et euh, régulation du phosphate. Et ça se fait par rapport euh, à cette hormone qu'on appelle le FGF-23, qui est euh, sécrétée par l'ostéocyte pour réguler la phosphatamine. Et donc, le principal régulateur du FGF-23, c'est le phosphate, mais il est aussi euh, régulé par la 1,25. Et il va lui-même réguler la 1,25. Donc, quand la 1,25 monte, le FGF-23 monte, et réciproquement. Et donc, Ce qui a été identifié, c'est que des mutations perte de fonction du gène SLC34A1 qui code un transporteur de phosphate, donc qui permet la réabsorption tubulaire au niveau du tubule proximal, comme on a vu ce matin, de phosphate, et bien quand il y a une mutation perte de fonction de ce gène, donc c'est une maladie récessive également, on a une fuite chronique de phosphate au niveau urinaire qui fait qu'on va avoir une baisse du FGF23. Si on a une baisse du FGF23, eh on lève une inhibition sur la production de vitamine D activée, et donc on va avoir tendance à produire trop de vitamine D active. Et donc c'est ce qui est montré chez ces patients qui ont un phénotype qui ressemble tout à fait au phénotype des patients cyp 24 C'est la même équipe, donc c'est à peu près le même tableau avec les conséquences cliniques, la néphrocalcinose, l'impact sur la croissance, la déshydratation, l'hypercalciomie. Des hypercalcémies aiguës euh, relativement sévères, alors, euh, à un mois, euh, ouais, tout de quand même, on est à trois. Et puis, euh, au décours, des euh, calcémies qui sont soit à la limite supérieure, soit tout à fait normales, des, des PTH pardon, qui sont plutôt basses, en tout cas qui sont adaptées euh, aux calcémies. Et puis des phosphatémies qui sont basses parce que c'était un critère de recrutement dans cette étude. Tous ces patients-là, ils avaient des mutations également. Je ne vous fais pas l'analyse de la 25 OH et de la 1,25 OH, mais en gros, c'est le même topo. Nous, ce qu'on a repris, c'est qu'on a, on a identifié un peu plus d'une dizaine de patients dans le laboratoire qui ont ces, ces variations-là. Et donc, quand on prend le suivi longitudinal, on voit qu'effectivement, la calcémie, elle a tendance à baisser au cours du temps et parfois se normaliser franchement. Hein, le patient 5, là, il, a, il a 2, 4, est 2-4, c'est franchement normal. Et là encore, le meilleur critère qu'on a, c'est cette PTH qui reste basse. Donc, un des éléments vraiment importants, c'est quand on a un enfant qui a une hypersensibilité à la vitamine D, si on veut savoir s'il a une forme chronique, s'il s'est vraiment amélioré, le vrai truc à regarder, c'est la PTH. Si elle reste basse, il y a anguille sous roche. Quant à la phosphatémie, on l'a reprise et la phosphatémie, elle fluctue énormément. Voire, elle rejoint l'intervalle normal, normal-bas. Ça veut dire que dans les mutations de ce gène-là, on n'a pas forcément une hypophosphatémie biologique. On peut avoir des phosphatémies limite-basse, voire plutôt normales. Un élément qui a attiré notre attention dans cette cohorte, c'est la présence de reins hyperécogènes en période anténatale et qui signe à notre sens, dans un contexte d'hypersensibilité à la vitamine D, une atteinte de SLC34A1. Donc, ça, c'est des images que je remontrerai dans la partie cas clinique qui viennent d'un patient canet. Où vous voyez que chez ce patient, on avait des léchographies du deuxième trimestre des reins hyperécogènes. Je vous ai mis un contrôle ici, recontrôlé à 33 semaines d'aménorrhée et puis avec des reins un peu hyperécogènes et une lithiase en postnatale. Le petit frère euh, a la même chose. Donc, il y avait aussi des reins hyperécogènes en métal. Et puis on a eu un autre dossier avec même des reins hyperécogènes au premier trimestre de la grossesse. Et pareil, euh, qui s'est manifesté avec une hypersensibilité à la vitamine D dans la première année de vie. Il existe également un autre transporteur de phosphate qui s'appelle SLC34A3. Et euh, on identifie également des mutations. Euh, dans ce gène, dans des contextes d'hypersensibilité à la vitamine D dans le laboratoire, ce qui fait qu'actuellement, on propose l'analyse des trois gènes en cas de suspicion de forme génétique d'hypersensibilité à la vitamine D. Donc, on a essayé de comparer les phénotypes liés à ces trois gènes, et ce qui ressort, si on regarde la calcémie, c'est qu'on a l'impression que les calcémies sont quand même plutôt normales, et que c'est plutôt des hypercalciuries à PTH basse chez les patients avec mutation SLC 34A3 par rapport aux deux autres phénotypes en sachant qu'on a quand même des enfants chez qui sont rapportés des hypercalcémies modérées initialement. Et puis, l'autre surprise, euh, euh, le, le, la, la PTH est peut-être un peu plus élevée chez les patients à celle-ci 34 à 3, mais par contre, euh, elle reste basse. Hein, là, on est sur 15 nanogrammes, c'est en général le seuil bas. Et puis, la surprise qu'on a eue en reprenant nos datas, c'est qu'on a des patients avec mutation de transporteur de phosphate qui ont des phosphatémies normales et on a des patients avec mutation en 27 qui ont des phosphatémies basses. Donc, c'est vraiment des faux amis et des, rétro, des, des phénocopies. Donc Il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas d'hypophosphatémie, c'est un type 24 il y en a une, c'est un SLC, ce n'est pas aussi simple que ça. Le vrai critère, c'est vraiment la PTH basse au long mmh. cours. Et puis maintenant, pour aller plus loin, c'est vraiment les choses qui, sont, euh, qui viennent juste de sortir. C'est toujours dans le cadre de notre collaboration avec les Canadiens. On a élargi un peu l'étude des métabolites de la vitamine D, plus large que la 24-25, la 25 et la 1-25. Il faut savoir que CYP24 va métaboliser à la fois la vitamine D25OH et la 125 25 oh selon deux voies de dégradation, C23 ou C24, selon la position du premier carbone qui va être modifié là et donc va produire tout un tas de métabolites euh, dont on ne va pas retenir les noms c'est juste que je vous ai encadré ceux qui ont été étudiés dans cet article et donc en une seule chromato en, en recherche, hein, c'est une procédure qui est longue et qui est un peu compliquée à faire en diagnostic. En fait, il ne se fait pas actuellement en diagnostic. ils ont étudié euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 métabolites d'un coup et donc quand ils font ça euh, ben, on retrouve des choses tout à fait intéressantes quand on passe des patients avec des intoxications à la vitamine D eh bien, on va trouver des concentrations élevées de 25 OH, jusque-là rien de nouveau, et puis des concentrations élevées des produits de dégradation. Et donc, on va avoir des ratios 25 OH sur 24-25 qui sont normaux, puisque c'est des enfants qui sont capables d'éliminer la vitamine D qui est en excès, même s'ils ont besoin de temps pour le faire. Chez les patients avec mutation cible 24, on va trouver des concentrations élevées des métabolites actifs, 25 et 1,25. 25 des concentrations effondrées de métabolites inactifs, puisque c'est normal, on n'arrive pas à les produire, et du coup, on a un ratio qui est élevé. Et donc, ça, ça signe vraiment mutation CYP24. Chez les patients avec défaut de transporteur rénal de phosphate, eh bien, on va avoir des concentrations élevées de 1,25, le métabolite actif, puisqu'on est dans un excès de production de métabolite active, et tout le reste, ce sera normal. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'ils ont identifié chez un certain nombre de patients, et y compris chez des patients Williams-Buren, des phénotypes tout à fait particuliers, où on a une 1,25, donc une forme active qui est basse, et malgré ça, on a des produits de dégradation qui sont élevés. Comme je vous le disais en début de topo, CYP24, c'est le gène qui est le plus facilement induit par la vitamine D. Donc ce phénotype-là fait suspecter une hypersensibilité du récepteur et donc, euh, d'une certaine manière, euh, des gènes qui seraient euh, trop facilement euh, euh, transcrits, trop facilement exprimés suite à la prise de vitamine D. Et donc, on est dans un mécanisme d'hypersensibilité. Il y avait un autre profil qui a été identifié dans cette publication sur lequel je ne vais pas revenir parce que c'est un peu plus compliqué, et qui serait éventuellement aussi cohérent avec un excès de production. Donc là, pour le moment, avec ce profil-là, on a potentiellement euh, des éléments pour dire qu'on a peut-être un mécanisme euh, de de suractivation du récepteur, de surréponse hormonale, mais on n'est pas encore capable de l'expliquer sur le plan génétique ou sur le plan physiopathologique. moment, on l'observe, mais on ne l'explique pas. Euh, donc, voilà les éléments que je voulais vous apporter sur l'hypersensibilité à la vitamine D, le phénotype qu'on connaît, hein, et surtout insister sur le rôle de la PTH, puisque c'est vraiment, elle, le, le marqueur maître pour détecter les patients chez qui on va pouvoir suspecter une forme génétique chronique et ceux j'ai qui on va se rassurer. Donc, on, on parlait de comment manager les patients qui ont présenté des hypersensibilités à la vitamine D. Ben, pour moi, c'est vraiment de recontrôler à distance de l'épisode aigu le bilan phosphocalcique incluant la PTH, en se disant que si la calcémie elle reste à la limite supérieure, bien sûr, on va y penser à une forme chronique. Mais si la calcémie reste normale, mais que la PTH reste très basse, attention. Et là, chez ces patients-là, peut-être pas reprendre la vitamine, D, la vitamine D tout de suite, attendre de voir si la PTH remonte, et si elle remonte seulement, s'autoriser à réintroduire la, la vitamine D à petite goutte. En sachant que si à la réintroduction de vitamine D, eh ben la PTH s'effondre à nouveau, alors qu'on n'a mis qu'une seule goutte par jour, ben, je pense qu'il ne faut pas jouer. Le ratio, euh, donc j'ai enlevé ma diab parce que je l'ai mise dans ma diaclée clinique, je crois. Le ratio, pour le moment, à ma connaissance, il est fait que à Caen. Donc, on fait un gros cocorico. On a le seul laboratoire de biochimie de France qui propose cette analyse, qui coûte une soixantaine d'euros, qui est faite une fois par mois pour le moment et qui passera à deux fois par mois. À mon sens, au moindre doute, ça ne coûte pas si cher que ça à faire. Et si c'est normal, vous êtes tranquille au moins sur cip 24 ce qui est quand même déjà assez rassurant. Si, quand vous voyez votre enfant pour cette hypersensibilité à la vitamine D, c'est bien précisé à l'interrogatoire ou peut-être bien revoir avec les collègues obstétriciens s'il y avait des reins hyperécogènes en prénatal. S'il y avait des reins hyperécogènes en prénatal, moi je dégaine tout de suite le séquençage pour chercher les mutations de SLC34A1. C'est rare, hein. mais en tout cas c'est un truc qui peut vous rapporter. Donc pour moi c'est surtout le suivi. Euh, D'abord la PTH. Et en fonction, la 24-25 et la génétique, de toute façon, on est toujours d'accord pour euh, vous la faire et pour discuter avec vous des dossiers euh, pour savoir s'il y a un intérêt à analyser ou pas. Ma dernière dia, c'est juste euh, parce que c'est un, un projet sur lequel on est euh, au niveau du centre de référence et qui est vraiment intéressant. C'est les thérapeutiques innovantes euh, qui sont actuellement évaluées en préclinique sur le modèle souris notamment. Et euh, on a un projet pour le tester sur des fibroblastes de patients avec mutation c'est l'utilisation d'un analogue synthétique de la vitamine D qu'on appelle le ZK. Donc ça ressemble à de la vitamine D, c'est juste que ça a une chaîne latérale qui est plus longue et qui est modifiée par rapport à la vitamine D naturelle. Et donc cette molécule, elle va avoir des propriétés antagonistes, c'est-à-dire qu'elle va lier le récepteur de la vitamine D, mais elle ne va pas déclencher les effets d'aval. Donc là, je vous ai juste mis quelques petits graphes qui sont des expériences faites chez la souris. Et en fait, quand on traite la souris avec de la 1,25 OHD sur cette barre orange, par exemple, ça calcémie monte. Et quand on la traite, il y a un chrono qui passe, c'est un peu gênant. Quand on la traite avec de la vitamine D 1,25 plus du ZK, on voit qu'on annule cet effet. Et de la même façon, ici, c'était sur du modèle RA, je crois, on arrive à annihiler, à annuler les effets hypercalcémiants de la 1,25 en utilisant le ZK. Donc peut-être qu'un jour, euh, si on prouve que ça marche et que ce n'est pas toxique chez l'homme, eh les patients de ce type-là, on aura en plus une thérapeutique spécifique pour pouvoir aider à passer les cas aigus, voire même euh, peut-être à prendre en, en chronique. Donc voilà, je remercie vraiment tous les gens qui nous aident depuis de nombreuses années pour travailler sur cette problématique-là. Aussi bien au niveau du centre de référence, euh, tous les, les prescripteurs, euh, mes collègues en génétique et en biochimie au CHU de Caen, et puis nos, nos collaborateurs canadiens avec qui on continue d'essayer de, de disséquer euh, les mécanismes de ces de, de notifications.